Oh, chouette, c'était bien. 4, 8, 6, 5. C'est trop cool, t'as vu, il y a un ordinateur et une souris. Oh, il y a aussi une lettre de papy. Bonjour les enfants, vous avez découvert le code secret et ouvert ma valise. Félicitations. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais toutes les énigmes que vous avez résolues avaient un lien avec l'informatique. C'est important de comprendre comment fonctionne ce monde numérique et c'est aussi très amusant. Si vous le voulez, je vous laisse regarder cette petite vidéo qui vous en dira un peu plus sur ce sujet. Je vous dis à bientôt. Votre papy. Trop chouette Allez, viens, on va regarder la vidéo.